Je suis sorti euh, de l'école et j'ai créé tout de suite mon propre emploi en fait en m'installant à mon compte en, en individuel. Quoi. Et ben ça a marché tout de suite, je suis sorti en 2001 et je me suis installé directement comme prestataire de service au départ. Et puis après ben, j'ai grandi les échelons petit à petit. Jusqu'à m'installer ici il y a deux ans. J'ai voulu créer mon propre emploi et rester sur place donc euh, dans le secteur. Quoi. Sinon il fallait un peu changer de région pour trouver euh, du boulot quoi, ou à l'étranger. Donc en voulant rester sur place, euh, bah du coup j'ai créé mon propre emploi et, et du coup euh, je me suis dit je vais faire ce que les autres n'aiment pas trop faire au départ. J'ai commencé à faire du débourrage et du transport de ferro. Et en fait je suis toujours resté là-dedans. Il y a toujours du boulot. Euh, je pense qu'aujourd'hui il y a du boulot euh, un peu partout, pas forcément en tant que salarié. Je pense qu'aujourd'hui beaucoup de gens travaillent avec des prestataires de services. Donc s'installer en, en auto-entrepreneur, pourquoi pas, ou faire des tons, tout le monde est spécialisé aujourd'hui quoi. Moi je suis surtout spécialisé dans le débourrage. Après, il y a des personnes qui sont spécialisées dans l'endurance, dans les tons, dans le grooming, dans le remplacement pour les congés. Ça peut être tout ça. Enfin, donc, pas hésiter à se lancer et, euh, et à se mettre, pourquoi pas, pour dans ton entreprise.